je bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis complètement abasourdi par ce qui est en train de se passer à l'Olympique de Marseille. Vous vous rendez compte de cette dinguerie L'Olympique de Marseille vient de signer Alexis Sanchez. Un joueur de classe mondiale. Un joueur qui est passé par Manchester United. L'Inter de Milan. Le FC Barcelone. Hein Et je ne te parle pas du FC Barcelone à l'époque où c'était des bambins. Je te parle du grand FC Barcelone. Ce mec faisait partie de cette équipe. C'est un joueur qui fait partie de l'élite. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Là, ça fait combien de temps que Marseille n'a pas eu de joueur de cette classe Hein Vous avez eu les Tauvin, les Paillets, les Samson, les Valère Germain, hein Mitroglu, oh là là, la pire, la pire recrue que vous ayez pu avoir, Mitroglu. Qu'est-ce qu'il était atroce L'autre là, votre défenseur. Hein, qui n'aimait pas trop les personnes de couleur. Vous avez bien fait de le virer. Mais j'ai une petite réserve à ce qui s'est passé hier pendant la présentation de Alexis Sanchez. Je n'ai pas compris, messieurs les Marseillais, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Pourquoi aller insulter Lionel Messi Qu'est-ce qu'il a à voir dans la venue de Alexis Sanchez hein? Vous avez vu son retourné acrobatique et vous vous êtes dit, oh là là, nous avons intérêt à rentrer dans la tête de, de ce petit Lionel Messi, hein C'est ce qui s'est passé, hein Vous avez un petit peu peur de ce qui pourrait se passer au vélodrome avec le Lionel Messi qui pourrait retrouver ses sensations du FC Barcelone Et du coup, vous vous êtes dit, on va chanter une chanson pour insulter Lionel Messi Je comprends, je comprends Mais mesdames et messieurs, ça ne sert à rien Le châtiment sera le même On va venir à, au vélodrome, oh là là Qu'est-ce qui va se passer Je vais t'expliquer ça gentiment. Déjà, le milieu va être complètement verrouillé par tous les milieux qu'on a achetés. Oh là là Tu te rends compte hein Il y en a un qui est blessé, il y en a un autre. Il y en a un autre qui est blessé, il y en a un autre. Oh là là là là L'Olympique de Marseille En tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est une bonne campagne en Ligue des Champions. Nous, on veut voir l'Olympique de Marseille briller en Ligue des Champions. Aux côtés du Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire Mais vous ne brillez pas plus que nous, hein. Vous brillez, mais attention, laissez-nous un petit peu briller plus que, que vous quand même. En tout cas, on a pu voir que ça y est, c'est officiel. Vous êtes comme le Real Madrid et le FC Barcelone, des haineux à jamais du Paris Saint-Germain. Parce que quand il y a un joueur qui vient chez vous, le gars il s'appelle Alexis Sanchez. Pourquoi vous chantez le nom de Lionel Messi Hein Lui là, qu'est-ce qu'il va dire Oh là là, je crois qu'ils se sont trompés. Je suis pas Lionel Messi. Ah non, moi c'est Alexis Sanchez. Oui, je dis pas que vous avez pas chanté pour, pour par rapport à son nom. Mais Lionel Messi, qu'est-ce qu'il a à voir dans ça hein Tout ce qu'il va faire, c'est venir vous mettre des buts incroyables et des passes décisives pour Kiki. Tu vois ce que je veux dire C'est tout ce qu'il va faire. Sinon, il va rien vous faire. Hein il va juste vous faire pleurer dans votre stade. Vive Paris Et en vrai, vive Marseille. Parce que... On ne va pas se mentir sans vous. Que, regarde moi ce championnat. Hein? Que des bambins. Là, on est parti à Clermont. On leur a mis 5 balles dans la tête. Ils ne comprennent même pas. Hein? C'est qui le premier de, de, du championnat là? Après un seul match. Un seul match. Qui